L'esprit critique, tout le monde en parle, et pourtant, savez-vous réellement de quoi il s'agit Neurosciences, philosophie ou encore psychologie et sciences de l'éducation étudient l'esprit critique depuis des décennies. Comment fonctionne notre cerveau Comment apprend-on Comment prend-on des décisions ou comment mieux enseigner Avec Efficience, l'association qui porte Eduki, nous souhaitons aider chacun à développer son esprit critique grâce à des ressources de qualité, accessibles librement. C'est pourquoi, avec l'aide d'autres vulgarisateurs, on lance un financement participatif pour créer une série de vidéos qui mettront en scène des situations concrètes, du quotidien, nécessitant de faire preuve d'esprit critique. Chaque vidéo illustrera des conseils issus des dernières recherches scientifiques et philosophiques autour de l'éducation à l'esprit critique. On veut que chaque vidéo raconte une histoire, que la mise en scène, les effets spéciaux et les illustrations viennent nourrir sans diminuer la qualité scientifique et pédagogique. Le financement participatif durera du 1er octobre au 5 novembre seulement et grâce à une aide du CNC, chaque euro que vous donnez sera doublé. Donc, que vous soyez enseignant, parent, scientifique, sceptique, zététicien ou dresseur de dauphins, on a besoin de vous parce que tout ça demande de l'argent. En échange de quoi, vous aurez droit à des super contreparties pour tous les budgets de 5 euros à 1000 euros. Par exemple, des contributions vous permettront de choisir les situations qu'on mettra en scène dans les vidéos. Oh. On compte sur vous pour partager en masse cette vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez toutes les infos et les contreparties sur eduki.fr. Pour une hygiène mentale et une capacité d'autodéfense intellectuelle, dès aujourd'hui, cultivez votre esprit critique. Mieux l'apprendre pour ne plus se laisser surprendre, et mieux l'enseigner pour être tous préparés.